Comme il, il prend beaucoup de plaisir, en fait, à manier l'oral, alors que l'autre non, du coup, il feint mieux la joie. Autant Thomas Messiaf est totalement dépressif, autant lui, à première vue, non. Mais en réalité, il faut toujours écouter et regarder là où la caméra ne regarde pas. Et on verra que dès qu'il est hors caméra, il, il, contient, il contient très difficilement un souffle nerveux et rauque. Il respire comme ça. C'est Dark Vador en fait hors caméra le mec. Ceux qui mènent des combats progressifs. C'est la gauche ou à gauche puisque vous critiquez justement Geoffroy de la quest qui vous euh, en Allemagne en Pologne au Brésil. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence. C'est du chinois.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 Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui mobilisés. Eux aussi agissent, eux aussi ont des intérêts de transformation. Les néolibéraux sont un grand exemple de subversion réussie de la rationalité politique. Et donc, en fait, c'est pas tellement mouvement social contre ordre social, c'est mouvement social progressiste contre mouvement social conservateur. Et si on fait un peu lucidement l'expérience de la politique, on constate que les instruments de la lutte du mouvement conservateur sont plus puissants que les instruments de la lutte du mouvement progressiste et qu'ils ont déployé des stratégies plus lentes, plus stratégiques, plus silencieuses de conquête des appareils de pouvoir et des cerveaux, et que c'est pour cette raison qu'ils sont victorieux. Alors, la conquête des... Oui, alors, euh, moi je veux bien qu'on parle d'expérience politique. Euh, le problème, c'est qu'il faut en avoir même une mineure. C'est-à-dire que le cerveau peut extrapoler et peut, d'une expérience ramassée, courte et intense, euh, tirer un enseignement assez, assez grand et assez large, à condition d'avoir de l'acuité. Moi, par exemple, mon expérience politique est réduite dans un parti ultra minoritaire, et c'était quelques, quelques mois j'en ai quand même tiré euh, je pense de quoi avoir un, un minima un minima un minimal de légitimité à en parler là le problème c'est que de tout, de tout son parcours que nous avons comme ça dessiné en filigrane euh, dans la partie 1 il y en a pas une seule d'expérience politique en fait quant à son obsession que la politique serait infiltrée de valeurs conservatrices Si c'était le cas, comment se ferait-il euh, que les, euh, les associations et les ONG euh, pro-migrantes euh, soient partout Et comment se ferait-il que Salvini soit en procès pour avoir simplement empêché les migrants illégaux de débarquer, comme fait l'Australie depuis dix ans et ça ne choque personne euh, Comment se fait-il euh, que l'école nationale de la magistrature soit un bastion féministe euh, Comment se fait-il que... Les, euh, les, les récriminations et les manifestations pro-LGBTQIA+, euh, euh, soient partout Comment se fait-il que, les, les, euh, que d'un point de vue législatif, euh, tout ce qui est euh, l'agenda euh, euh, Pax euh, mariage gay, euh, PMA, GPA, soit à l'œuvre et, et soit inarrêtable partout en Europe Si le conservatisme et le souverainisme gangréné en sous-main les institutions et la justice, s'il était un frein efficace au turbolibéralisme, comment se fait-il que tous ces événements se, se, se produisent comme ça et que les, les rares et les maigres initiatives visant à les contrecarrer soient systématiquement annihilées Il y a quelque chose de l'ordre du refus du réel qui me paraît assez, assez, pathologique, assez pathologique, mais c'est récurrent chez lui. Il était sur la défensive, il si a produit des avancées. si chacun faisait ça Poussez votre logique. Si chacun faisait une action directe ou décidait de ne pas respecter la loi et faisait ce qu'il pensait bon, ça aboutirait à quoi comme société Mais Vous savez, le respect de la loi n'est pas une catégorie pertinente pour moi. La question, c'est la justice et la pureté, ce n'est pas la loi. Il ne faut jamais oublier que la, la définis, personne définis la plus condamnée de France, c'est enfin, le préfet de police de Paris qui a 135 condamnations pour le, sur le traités administratifs pour des manœuvres dilatoires sur la question de la demande d'asile. <rire> donc je ne crois pas que l'État obéisse beaucoup, enfin les gouvernants obéissent beaucoup à la loi, donc je ne vois pas pourquoi nous, on devrait le faire. Qui la, la question. La le mec est, est, est, est professeur dans une université, donc a priori publique, donc a priori il est rémunéré par l'État. Et euh, le type euh, a en face de lui des cerveaux malléables d'étudiants, qui hein. sont là parce qu'ils ont à apprendre. Et le type a là, sur une radio publique subventionnée à 8 ou 9 heures du matin, enjoint publiquement ceux qui l'écoutent. Hein. Il précisera en fin d'interview qu'en fait il s'adresse à tous ceux qui, qui pensent comme lui, donc j'imagine que... Non, ses étudiants, c'est une majorité, parce qu'il a le temps, en ancienne clause, de les imbiber de son discours. Et puis en plus, il est la personne d'autorité, il est la personne autorisée. Tu te rappelles les expériences de psychosociologie qu'on avait vues, où évidemment, dès que la personne d'autorité commande, il devient très, très difficile, à part pour les esprits particulièrement rétifs et singuliers, de se singulariser, justement. Eh bien, quand une personne d'autorité autorisée, un fonctionnaire, un agrégé, te dit à 9 h du matin, euh, la loi n'est pas une catégorie pertinente et je vous invite à ne pas la respecter. Le silence assourdissant qui entoure cette injonction m'effraie. Euh, je te rappelle que pour des injonctions beaucoup moins vaillantes, beaucoup moins claires et, et, et qui prônaient beaucoup moins la violence directe, euh, certains sont embastillés. On ne citera évidemment personne pour ne pas avoir d'ennui, mais ils sont mis en garde à vue pendant plusieurs jours ou embastillés pour avoir euh, appelé à une révolution pacifique, intellectuelle et à une réinformation. Là, le mec te dit tout simplement « la violence est une catégorie si elle est justifiée par la pureté ». Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de pureté, c'était un type à moustache qui levait le bras assez tendu et qui nous expliquait qu'il fallait une race pure. C'est ça. Mais là, manifestement, euh, tu vois, il il j'ai l'impression qu'il a ces catégories d'extrême-gauche, d'extrême-droite et de pureté me semble faire un triangle assez nauséabond, hein. on verra tout à l'heure qu'on lui rappellera, on se permettra à notre humble niveau de nous de lui rappeler que le fascisme est avant tout une invention de la gauche, hein, que Mussolini et Hitler étaient avant tout socialistes et nationaux-socialistes, donc le, la, la, toute la rhétorique autour de l'extrême droite est une invention de la gauche pour excommunier leur propre, leur propre paradoxe, hein, leur, les équations qu'ils n'arrivent pas à résoudre dans leur propre génome, il les, il les évince, tu vois, en disant c'est l'extrême droite. Mais non, en fait, euh, le, historiquement, euh, le, les morts, euh, le, le mal vient de chez vous, si tu veux. Moi, j'ai très, très longtemps cherché, et je continue la pureté chez les femmes, mais en même temps, si tu me dis maintenant que la, la pureté a ce rire, <rire>, <rire> mais... ben, je vais peut-être réviser ma recherche, si tu veux. Parce que moi, j'ai pas envie de vivre, vivre jusqu'à la fin de mes jours avec euh, un, un rire satanique à côté de moi dans le lit, en me disant, putain Stéphane, c'est ça que tu as toujours voulu. <rire> quitter les institutions lorsque nous sommes en désaccord avec elles et à paradoxalement définir l'action radicale comme le fait de se priver des lieux de l'action radicale. Or moi je pense que le, quand nous vivons dans un monde où il y a des systèmes de pouvoir, il faut produire des transformations systémiques et l'un des lieux de possibilité de produire des transformations systémiques ce sont les institutions, euh, ce sont le, le droit, c'est les juges, c'est la magistrature, ce sont les grandes institutions internationales et que de ce point de vue là, il est sans doute beaucoup plus intéressant d'essayer de faire un maniement subversif des institutions. Moi je ne crois pas que les institutions ont des natures ou des essences, ce sont des conquêtes historiques et des manières dont les dominants ou les dominés vont s'en servir pour produire un certain nombre de luttes. La police, l'école, peut fonctionner de manière très démocratique, au contraire de manière très injuste. Oui, donc là, en gros, donc vous n'avez rien bité parce qu'il a un débit qui est quasiment pathologique. Rhetorico-posturalement, tout est bizarre, sa façon de respirer, sa façon de débiter son texte, ses regards en coin. Enfin, on ne fait pas de la vidéoscopie dans l'ultra-détail, dans mais déjà, il y a quelque chose qui, physiquement, euh, ne, ne, ne passe pas. C'est insincère. C'est un discours de combat appris et recraché. Personne ne s'exprime en direct à ce débit-là, même à l'EHESS ou même de mes profs. Enfin, personne ne s'exprimait comme ça. Et on verra tout à l'heure que, en fait, c'est un, un copier-coller d'un discours américain. C'est mon copain Philippe Comte, l'ex-UPR, qui l'a repéré. Je le remercie d'ailleurs. Suivez-le sur Twitter si ça vous intéresse. Il a mis en exergue, en fait, que son refus du débat contradictoire avec ses opposants politiques. Il l'a tiré d'un principe de woke, le woke étant l'éveil de cette gauche américaine qui se prétend sensible à la souffrance de l'autre. Et ce principe du woke, c'est je suis trop couvert de cicatrices, je suis trop euh, à fleur de peau euh, pour supporter l'agression du débat, donc je déclinerai toute invitation publique à débattre avec quelqu'un qui ne sera pas sur ma ligne. Et là, en fait, il nous récite ses cours, hein, tu comprends. Le mec fait fort parce que, ouais, alors, soit c'est demeurant et salamé, qui sont tellement de son côté, euh, ce qui serait pas impossible. Ils ne font pas leur job, qui serait de souligner cette contradiction. Soit simplement, ils ont un train de retard parce que le mec parle trop vite. Soit ils jouissent de ce mensonge organisé, en bande organisée. Mais allez nous dire, 8h du matin ou pas, que l'appareil d'État judiciaire et que l'éducation nationale sont aux ordres du pouvoir conservateur. Il faudrait d'abord me dire qui incarne aujourd'hui le pouvoir conservateur en France. Je ne suis pas certain que ce soit... Ni le Premier ministre, encore moins le président, ni ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire les, les fonctionnaires et hauts fonctionnaires qui les encadrent et qui les chapotent. Je pense que le conservatisme euh, s'incarne assez peu dans aucun de ces personnages-là. En tout cas, tel que moi je l'entends. Enfin, le mec vraiment énonce une contre-vérité. Le mec communie seul avec ses propres idées dans une chapelle de mots qu'il a lui-même construite sur un terrain loué par la mairie et qui lui a été accordé par sa famille, si tu veux. Absolument. Et, et qu'est-ce que vous faites là bah, Par exemple, ce soir, je dois aller à Rennes, à l'IEP de Rennes pour faire une conférence devant 200 étudiants. Alors, Je crois que ça va être annulé parce qu'il y a un cluster qui s'est développé après une fête. Oui. <rire> mais... D'accord, mais vous acceptez quand même notre invitation de venir dans une matière Bien sûr, mais je le fais un peu de façon cynique parce que je sais que c'est quelque chose qui peut me donner la possibilité... En fait. Alors là, c'est très fort parce que monsieur le grand dissident et monsieur le révolutionnaire est invité à l'IEP. Je rappelle que dès qu'on a une once à un gramme de dissidence en soi, ou dès qu'on ne communie pas avec la. comme lui, à la chapelle de la pensée dominante, on est en fait excommunié de toutes les invitations publiques dans les universités. D'autres en ont fait les frais avant moi. J'en ai fait les frais la dernière fois, c'était à Paris Descartes, où le bureau des élèves m'avait invité à une, à une conférence sur le futur de l'amour et des rencontres. Euh, Qu'est-ce qu qui adviendra après les rencontres en ligne Comment vont évoluer les couples, etc. J'ai tout de suite été désinvité, quand je dis tout de suite, c'est en 48 heures, hein, par des associations euh, pro-féministes, LGBT, etc. Ils ont fait pression sur la direction qui a même menti jusqu'à avoir prétendu ne jamais m'avoir invité, alors que j'ai le mail. C'était pas encore sur la chaîne à l'époque, j'ai montré le mail. J'ai le mail d'invitation. L'université a prétendu ne jamais être entré en contact avec moi. Donc Paris, Descartes, honte sur vous, courez-vous cacher. Et lui, euh, le simple fait que... Enfin, il, il ne met même pas en parallèle le fait que sa posture euh, pseudo-révolutionnaire soit validée, si tu veux, par le, une école de reproduction euh, du, du système. Et ça ne le choque même pas qu'il participe à des conférences dont, en sous-main, il œuvre pour exfiltrer ses contradicteurs, tu vois et tout ça, le fait, le fait kiffer en fait, le fait jouir, parce qu'il nous gratifie de son petit rire quand il tortille un peu comme ça. <rire> Mais... Et je suis sûr qu'en fait il, il éprouve un plaisir malsain. Tu imagines le mec en combinaison blanche, ah, voilà, avec son jet comme ça, en train de sanifier les bandes de l'IEP pour, pour être sûr que... D'ailleurs on voit, on verra tout à l'heure, c'est une image que j'ai, que tu vois, intuitivement je l'ai chopée, pas par hasard. On verra tout à l'heure qu'il a un problème avec l'impureté, il a un problème avec les bactéries. Et il a voulu même ne pas avoir serré une main pendant dix ans. J'ai pas serré la main à quelqu'un depuis dix ans, donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc tu vois, il a un côté comme ça, je, je sanifie, je... Comment on dit en français, sanifier, je... Désinfecte. Oui. Je... Christophe comprend que quand on parle plusieurs langues, on ne trouve pas forcément... <rire> tu le sais, toi. Non, Parce que sûr, ceux ouais. qui, les, les monolangues, là, euh, les, euh, les gens qui avaient entre 10 et 12 de moyenne à l'école, me, me reprochent et pensent que c'est une posture que je me donne. Est-ce que Christophe, tu confirmes que quand tu vis entre deux pays, mais Et quand confiant. tu as des groupes d'amis dans les deux langues, tu ne trouves plus tes mots. C'est vrai, c'est vrai, je confirme absolument. Voilà. Donc désinfecter. Et en fait, le mec a besoin de désinfecter intellectuellement un lieu avant d'y pénétrer. Et on voit que dès qu'il a un doute ou quoi que ce soit, il fuit. Hein. Donc là, manifestement, euh, euh, là, il a bien désinfecté l'IUP de chez Bordeaux, Strasbourg, je ne sais plus où il va. Euh, Rennes. Voilà, Rennes. Rennes. Ce que vous dites, c'est que vous laissez à l'État, c'est-à-dire au gouvernant, euh, le monopole de la violence sur vous et vous les laissez vous entraver, définir les limites, vous mettre en garde à vue, vous arrêter. Donc il y a toujours de la violence. Il y a toujours quelqu'un qui est pour la violence, quelqu'un qui est contre la violence. On ne peut pas définir l'État comme un, un acteur non violent. L'État, c'est ce qui met en prison, c'est ce qui met des enfants en camp de rétention, c'est ce qui laisse les migrants se dans la Méditerranée, c'est ce qui ne prend pas en compte la pénibilité du travail. Donc l'État est un grand acteur de la production de la violence. Et de ce point de vue-là, pour moi, la violence n'est pas du tout un problème. Envers... Oui, alors là, on est, selon moi, sur l'acmé de son interview. C'est mon passage préféré, c'est celui que je me répète avant de dormir. C'est le plus beau, hein. c'est celui du monde sans État. L'État exercerait unilatéralement, par essence, de la violence et de la rétorsion contre les enfants, contre les migrants et contre les travailleurs. Tu remarqueras au, petit, au détour, au passage, leur passion de la convergence des luttes. C'est-à-dire que quel est le rapport... Dans, dans, dans leur construction euh, euh, personnelle, euh, politique, dans leur rôle social, entre un migrant ghanéen, un enfant euh, du 6e arrondissement et un travailleur euh, de Lorraine. Leur point commun sociologique, c'est qu'ils sont opprimés par l'État français. Ça. Donc moi, j'ai envie de suggérer à Monsieur de la Gannerie. Eh bien, d'aller faire un, une année sabbatique, puisque apparemment il en est coutumier, hein, après avoir. Donc là, je pense qu'on ne le verra pas avant mi-2021. Hein, <rire> eh bien, je le suggère d'aller passer cette année dans un pays avec un État très faible. Comme, euh, par exemple, un, bah, déjà l'Italie, c'est un pays avec un État. Mais l'Italie du Sud, tu vois, euh, un peu dans la mafia calabraise, où la mafia se substitue à l'État, ou bien d'aller euh, en Amérique du Sud. Euh, euh, je ne sais pas, en Colombie, au Venezuela, euh, tout simplement en Afrique, dans un pays où l'État est très... le Niger, par exemple, l'État est assez faible au Niger, ou même le Mali, hein, il pourrait demander euh, asile à ses copains, les Traorés. Et donc, du coup, il découvrira, puisque l'État, c'est la violence, il découvrira donc que sans État, c'est la non-violence. Il verra que ces États sont parfaitement auto-administrés, que personne ne vole, que personne n'excise, que personne ne torture, qu'il n'y a pas de gang, qu'il n'y a pas de drogue, qu'il n'y a pas de mafia et que les enfants euh, cueillent des cerises dans les champs en gambadant et qu'ils ne sont pas du tout exploités, violés, euh, utilisés au travail pour aller chercher de l'eau et creuser la terre dès l'âge de 5 ans ou même avant peut-être, etc. Bien entendu, hein Soyons sérieux deux minutes, l'État, c'est ce qui protège les gens, l'État, c'est ce qui vous assure d'avoir une retraite si vous n'avez pas cotisé par vous-même, c'est ce qui vous assure de bénéficier de soins quand vous n'avez pas le capital pour vous payer des soins privés, l'État, c'est ce qui vous assure que vos enfants puissent aller à l'école si vous n'avez pas les moyens de payer des instituteurs. Et manifestement, euh, ni Léa ni Demorand n'ont été en mesure de formuler cette opposition, cette contradiction à la ganerie. Donc euh, je leur propose tous les trois, hein, on va faire un charter, on va faire un prix de gros, on va envoyer Salami, Demoran et Ganerie, au Niger, au Mali, au Guatemala, en Afrique du Sud, dans un quartier diversifié, racisé et colorisé, avec un état très très faible, euh, ou, dans un, ou dans un bidonville de Sao Paulo et euh, ils vont nous raconter dans un an à leur retour, tout beau, tout bronzé, leur expérience de la vie sans état, et euh, j'attends ça, je m'en réjouis. <rire> Puissante. Mais ce qu'il faut Et taper même, ou pas taper est... Quelle, est votre, quelle est votre réponse à, ce... à, cette à la question, question que vous venez de poser bah, Là encore, c'est stratégique. C'est-à-dire, si jamais vous avez par exemple des policiers qui vous empêchent d'aller sauver un, un, un animal d'un abattoir ou un migrant de l'expulsion, oui, vous avez le droit de produire un certain nombre d'actions euh, qui vous mettent en confrontation avec la police parce qu'elle a un obstacle à une action juste, sachant que ça vous explose. Donc là, j'ai déjà. C est, c est ça sous-tend la logique des black blocs. Hein, C'est-à-dire que l'extrême les... gauche peut appeler à une levée de bouclier physique contre les forces de l'ordre à 9h sur France Inter, ça ne fait l'objet d'aucune déclaration au CSA. Après, moi, je ne vous empêche pas de déclarer ça au CSA. Euh, si vous êtes d'accord avec moi et que vous jugez ces propos non seulement indignes, mais également illégaux, vous avez le droit d'écrire au CSA. Sur leur site Internet, j'imagine, on mettra l'URL. Et vous avez le droit de, euh, de le dénoncer euh, pour appel à la violence organisée. Et puis le CSA décidera, en tout cas... J pas, je ne vous oblige pas à le faire, je ne vous encourage pas à le faire, je vous dis que vous avez le droit. Choisissez. Et euh, donc du coup, bah, j'ai déjà répondu pour la partie police. Hein, euh, très, très bien, euh, très bien. Très bien. Très bien. Eh bien, bien, je souhaite à euh, De La Gannerie d'être contrôlé par la BAC euh, ou par, euh, justement, des collègues, des gens sur qui il aura envoyé ses étudiants. Et je souhaite euh, à ce contrôle d'être... Euh, dur mais juste tu vois quand un gauchiste euh, dans la même phrase formule une analogie entre euh, la, la pêche aux comoriens et sauver un porc de l'abattoir c'est pas moi c'est pas moi c'est lui qui le dit les flics empêchent de repêcher un migrant ou de sauver un animal de l'abattoir bon, j'ai dit porc c'est pas gentil on va dire euh, un agneau c'est mieux, c'est plus doux, plus ça a de la laine, on fait des pulls avec, etc. Donc un gauchiste sur France Inter à 9h du matin réalise, formule, prononce une analogie directe. Une analogie directe, c'est quand deux propositions dans la même phrase sont construites de la même façon et donc que les mots se font écho. Donc là, il y a, a, a, a le mot « migrant » qui fait écho à « animal ». On a dit « agneau hein, » parce qu'en plus souvent les migrants ne mangent pas de porc et euh, repêcher à abattoir. Tu la vois l'analogie, je ne l'ai pas inventée quand même. Non, non, sauver les migrants, de repêcher les migrants, ou, ou, sauver, ou, ou euh, éviter euh, l'abattoir aux animaux. Imagine qu'un droitard, un nationaliste, un souverainiste ait fait cette analogie. Bah là, il se, son compte Twitter serait fermé, il y aurait 500 000 personnes qui auraient appelé ou écrit au CSA, là c'est un gauchiste, ça passe crème. Le migrant, le comorien repêché, je dis ça parce que c'est notre président qui a dit qu'on pêchait du comorien, ça, ça, ça, ça vient pas de moi, j'aurais jamais osé. Mais le costa-costa pêche peu, il, pêche il peu. amène du comorien. Oui, oui, donc repêcher un comorien ou, euh, ou sauver un, un petit agneau d'un abattage, c'est son combat. Et donc ça veut dire que ce sont des catégories de population auxquelles il donne le, le même poids et le même déterminisme, tu vois. C'est-à-dire, euh, c'est montrer avec quelle euh, facétie il les considère en son fort intérieur. Tu comprends Après, euh, le racisme euh, n'est pas forcément du côté où, où on croit. Les manifestations, ça, c'est efficace. Pour vous. Mais ça, si vous voulez, pour moi, c'est ça a ressorti au sentiment d'étouffement que les gens subissent depuis 40 ans. Les gens de ma génération, il faut comprendre quelque chose, c'est que nous vivons sous la droite depuis 40 ans et qu'on n'en peut plus. C'est-à-dire, ça a été Sarkozy, ça a été Balladur, ça a été Vipin, ça a été Cazeneuve, ça a été Valse, ça a été Castex, ça a été euh, Macron, etc. On n'en peut plus. Il y a un sentiment d'étouffement politique qui se passe sur les Jeunes de la galerie. Oui, mais les élections ne sont pas un principe particulier. Par Ils C'est-à-dire, je ne vois pas très pas bien sensé. pourquoi est-ce qu'on accepte de voter. Pourtant, vous revendiquez. Pourtant, vous revendiquez. Parce qu'on qu est minoritaire sur un territoire. Malheureusement, j'ai été jeté au monde dans un monde où il y a des gens qui votent plus à droite que moi. Je ne vois pas pourquoi je devrais mais suivre mais leur droit. Vous, vous dites qu'il faut euh, voter. Oui, donc cela c'est la logique de, de l'enfant roi. Hein. C'est vraiment. Euh, je, je, je, je, je, je dénie. Euh, aux adultes, c'est-à-dire je dénie au, à la majorité euh, le droit euh, de m'imposer ce qu'elle a pourtant choisi. Donc euh, c'est vraiment, d'autres l'ont théorisé bien avant moi, se muer en minorité agissante euh, au titre de ce qu'on ressent comme juste et injuste. Alors la première, c'est que euh, la relance de Salami et l'autre euh, est assez hors de propos, puisque euh, ça ne remet pas en principe, le, Il ne cite que des premiers ministres en fait. Euh, Balladur, Castex... Euh, Villepin, à part Sarkozy, il ne cite que des premiers ministres, donc Merci. par définition des gens qui sont non élus, en tout cas qui ne sont pas élus par la démocratie directe. C'est presque de la maestria, c'est-à-dire nous expliquer qu'on vit depuis 40 ans sous des gouvernements de droite, j'ai 42 ans, Christophe aussi, je ne me sens pas particulièrement gouverné par euh, le souverainisme, par euh, la réaction, par le conservatisme, je me sens plutôt gouverné et régi par des principes de libéralisme, de sans frontiérisme, de féminisme, de LGBTisme, mais euh, manifestement nous vivons, a priori c'est vrai, pas dans le même monde, hein. donc euh, euh, il y a peut-être un microclimat au-dessus des châteaux, euh, de, de, des laganeries, euh, je sais pas, quelque chose qui, qui se déplace avec eux comme le nuage de Tchernobyl. Bon, là, on en arrive tout à coup à la révélation de ces, de ces pathologies et de ces névroses. Hein. Je vous laisse déguster. absolument, oh, -moi. Moi, je suis un grand hypochondriac, je n'ai pas serré la main à quelqu'un depuis dix ans, donc il n'y a aucun souci avec ça. Euh, C'était un geste barrière avant l'heure. <rire> Stéphane ouais. est au standard. Bon. Donc voilà, on voit un peu le, à peu près le, le rapport au réel du, du type, hein, qui parle de souffrance des corps, euh, qui, en, qui, enjoie, qui enjoint ses étudiants à mener des actions contre la police, mais qui lui-même n'arrive même pas à serrer la main, parce qu'on imagine que s'il serre une main, tu la sens, sa main déjà d'avance. Ah, oui. Tu la sens tiède, moite. Moite et bien molle. Voilà, bien, bien, molle, bien molle, molle comme ça. Et donc, en fait, si tu veux, il a, il a vraiment un problème de, de rapport de force. Pour éviter d'être discrédité professionnellement partout, tu vois, il évite de serrer la main parce qu'à une poignée de main, on sent quand même beaucoup d'un homme. Eh, oui, Énormément. Énormément, on est d'accord. Et euh, tu sais que moi, il me fait beaucoup penser au mec qui se faisait torturer avec une pizza.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 Euh, sauf quand ils ont des discours euh, et des vies euh, basées sur l'élimination de l'opposant. et enfin Surtout quand l'opposant, c'est la raison, tu vois, euh, ou même la, la, la discordance. Et donc là, on arrive au fameux passage du buzz, hein, c'est-à-dire à son mépris pour les opinions de droite. Une remarque par rapport euh, aux déclarations de votre invité. Sous des aspects très humanitaires, en fait, moi, je, je, je perçois surtout une, une très très grande intolérance vis-à-vis -vis des gens qui ne pensent pas comme lui, voire une haine des gens qui ne pensent pas comme lui. Et je pense que si on allait au bout du bout, en fait, il y aurait un monde binaire entre les méchants qui ne pensent pas comme lui et les gentils qui ont le même mode de pensée. Et je trouve que ça fait preuve surtout d'une très très grande intolérance. Merci pour cette euh, question, Stéphane. Geoffroy de la Gannerie vous répond. Ah, tout à fait. Moi, je pense que vous le, but assumez. De la... ouais, le but de la gauche, c'est de produire ouais. des fractures et des gens ouais. intolérables et des débats intolérables dans le monde social. Il faut savoir qu'il y a des paradigmes irréconciliables qui sont politiques. Moi, je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Je pense que nous perdons notre temps, lorsque nous allons dans des chaînes d'infos à débattre avec des gens qui sont de toute façon euh, euh, inconvaincables et que en fait, nous ratifions la possibilité qu'ils fassent part. Oui, donc là, là il non, hein, Si Vous verrez qu'il a un débit toujours très véloce. Et là, on est, au, on est vraiment au maximum de la, de la rapidité. Il annonce totalement son texte. Pourquoi C'est parce que là, il, il récite vraiment toute la panoplie rhétorique de l'Américain ou de l'Américaine, là d'ailleurs, d'origine, je ne sais pas quoi, hindou, racisé, métissé, bidule, euh, de la gauche euh, activiste là-bas. Je ne débat pas avec euh, le, la contradiction, euh, ça me fatigue. Euh. Donc tout ça, c'est préparé. Est-ce qu'il est étonnant que le mec refuse la contradiction Non. Après, euh, ce qui est étonnant, c'est que c'est la logique du mépris. On a encore vu très récemment avec la librairie de mon copain euh, Sylvain Durin à Nancy qui vient d'ouvrir, euh, qui a été vandalisé euh, par des antifas au nom de la marche vers le progrès. Euh, sa, sa déclaration de fin, finalement, c'est celle qui a fait le buzz. Mais quand on la lit à l'aune des 20 minutes qui ont précédé, on n'en est même plus surpris, finalement. Oh. C'est simplement la, la suite logique de tout ce qui précède. C'est un peu comme Thomas Messia qui refuse ses pizzas. Euh, c'est logique, en fait. Quand tu comprends qui est Thomas Messia, tu vois qu'effectivement, une... tout antagonisme, euh, tout, tout, tout, tout conflit euh, va être comme ça refoulé. C'est un, un personnage, quoi, c'est distrayant. Moi, ça m'a beaucoup distrait, euh, <rire> Geoffroy. Pardon. Je, on n'a on a rien en commun, mais euh, sache que je n'ai rien contre toi et tu m'as bien rempli une fournée du jeudi, donc rien que pour ça je te, je te remercie. Après moi j'en fais pas une par an, hein. moi c'est trois par semaine, enfin c'est trois vidéos par semaine, plus la gestion de, de mes boîtes, etc. Mais en même temps j'ai pas le même matelas socio-économique, donc je, je vais pas hériter du château de papa, ni de maman, donc il faut que je travaille. Mais euh, sache que je te souhaite un très bon repos pendant l'année à venir, et tu nous manques, et reviens vite. Christophe et moi attendons impatiemment ton retour, et surtout, passe bien cette année dans un pays sans état afin de bien nous faire la démonstration du recueillement, du repos, de la joie de vivre, de l'équité, du partage que tu vas y goûter. Partie 3 sur les sociologues et la sociologie. Euh, Christophe, à quand remonte la dernière fois où tu as acheté un livre de sociologie Ah la vérité, j'en ai jamais acheté. Voilà. <rire> euh, Connais-tu quelqu'un qui l'ait déjà fait de son plein gré C'est-à-dire pas parce que c'était sur une liste de lecture à l'école Connais-tu quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui l'ait fait de son plein gré Je ne pense pas. Connais-tu quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui l'ait fait de son plein gré Non, personne. Les sociologues ne vendent aucun bouquin. La seule catégorie de la population qui vend moins que les sociologues, c'est les politiques. C'est les bouquins de Ségolène Royal, Roselyne Bachelot, etc., qui se vendent à 300-400 exemplaires. Eh bien, les sociologues, ça en vend euh, 150, 200, 250, hein, ça, ça ne vend pas. Alors, qu'est-ce qu'un sociologue, Christophe ça dépend lequel Un vrai, un Geoffroy de la Laganerie. Ah, le... <rire> comment eux peuvent se, se distinguer et se, dé, se décerner le titre Par rapport à leurs études. Oui, et qu'est-ce qu'il faut comme études C'est un doctorat, non Oui, il faut un doctorat, il faut ce qu'on appelle vulgairement une thèse. Et comment est-ce qu'on a une thèse C'est euh, là que ça devient intéressant. Pourquoi j'en ai pas, par exemple pas, Il faut la faire à l'université, non Oui. Et il, une, il faut choisir un sujet. Et... Ah, ah, ah, ah, ah, ah. c'est là que tu te trompes, Christophe. Big Brother, Big Christopher se trompe, ils pensent qu'on choisit les sujets. Pfff. Toi, tu t'es vu euh, euh, petit esclave sans chaîne. Non, non, non. La liberté, c'est de choisir ses chaînes. Et tu choisis ton sujet si tu veux faire une thèse. Alors, d'abord, tu rentres en master. À mon époque, ça s'appelait DEA. Et puis ensuite, avec la logique anglo-saxonne, on s'est dit que. Euh, un DEA, comme ce n'était pas, pas un acronyme très connu à l'étranger, les gens avaient du mal à, ensuite à poursuivre leur, euh, leurs études en Australie, en Angleterre, etc. Donc on a appelé ça master, comme ça, pour des raisons d'homonymie, hein, ça, ça, ça collait mieux. Bon, tu rentres en master, et à l'issue de ton master ou de ton DEA, donc, tu fais un mémoire. Et alors là, à mon époque, il fallait avoir 14 pour faire une thèse, d'accord mais en fait, on sait d'avance à qui on va faire une thèse. Pourquoi Parce que les sujets de thèse sont les sujets, je l'ai déjà dit, sur lesquels les laboratoires de recherche sont payés. Le lab, les laboratoires de recherche en sciences humaines sont des sous-cabinets de conseil. Et financés en partie par l'école, donc par l'État, mais, mais également par des sociétés privées qui utilisent les étudiants et leurs tuteurs comme des consultants beaucoup moins chers. Si tu es euh, Auchan, Carrefour, la FNAC ou quoi que ce soit, et que tu as besoin d'une étude te permettant de comprendre l'évolution de ton consommateur ou euh, les grandes tendances de management ou quoi, tu prends un cabinet de conseil, un Big Five ou un Big Ten, ça va te coûter à la journée 2000 à 2500 euros pour le manager de l'équipe et ça va te coûter environ 750 à 1000 euros par jour de consultant. T'as un manager à 1005, un associé à 2005 et euh, trois consultants, euh, c'est une mission qui va très rapidement tourner à 2 300 000 euros. Un labo de recherche te fait ça à un dixième du prix. D'accord Pourquoi Parce que ceux qui bossent, c'est des étudiants qui bossent gratos. Par contre, il faut accepter de bosser sur les sujets qui te sont soumis. Et moi, je n'ai pas accepté. Parce que les sujets qui m'étaient soumis, c'était la PAC dans l'Union européenne, la politique agricole commune dans l'Union européenne, donc c'était les fonds de l'Union européenne pour un sujet qui ne m'intéressait pas du tout, ou c'était un truc sur les décès. C'était genre combien de personnes vont mourir, Enfin, c'était une espèce de truc hyper glauque, ou c'était un travail chez Auchan, je crois. Euh, et donc rien ne m'intéressait, moi je voulais travailler sur le marché de l'art, puis plus précisément sur le marché des, des comédiens et des écoles de théâtre à Paris, c'est pour ça que j'ai fini chez Cochet, et on m'a dit très clairement, j'ai pas de preuve écrite parce que ça, ça ne s'écrit jamais, c'est de l'oral, évidemment. Euh, on m'a dit réfléchissez bien parce que euh, ça peut vous couper des portes, ce qui voulait dire vous ne ferez pas de thèse. Et donc, je l'ai fait, je me suis défoncé, Cochet m'a dit, c'est très bien, et dans son bouquin a écrit, le mec a tout compris. J'ai le bouquin, j'ai la preuve, je pourrais vous le montrer, il a, il a, le mec a tout compris. Et résultat, j'ai eu combien, puisqu'il faut 14 pour une thèse j'ai eu en dessous de 14 J'ai eu 13. Ah, voilà. J'ai eu 13 exactement parce que je ne rapportais rien, mon sujet ne rapportait rien. Un sociologue c'est ça, un sociologue c'est quelqu'un qui accepte de faire une thèse, une thèse en moyenne c'est 4-5-6 ans, en théorie c'est 3 mais en pratique c'est 4-5-6, c'est quelqu'un qui accepte d'être payé des clopinettes, donc d'avoir des parents riches. Parce que tu peux pas vrai. vivre à, à l'époque, je crois que ça payait un truc genre 1 500 par mois, bon, tu vis pas dans le centre de Paris avec ça et qui accepte de passer 4, 5, 6 ans de sa vie à bosser sur un sujet qu'il n'a pas choisi, et à être un consultant au rabais, d'accord J'ai, À la limite, à, tant qu'à faire, je me suis dit, bon, bah, avant de devenir entrepreneur, faisons consultant et au moins on aura un vrai salaire, plutôt que de faire consultant au rabais avec la pseudo-rétribution de l'aura de Sciences Po. Mais moi, c'est un titre, il faut bien comprendre, que je n'ai jamais cherché que je n'ai jamais voulu, mais par choix entre guillemets. C'est-à-dire que sinon, je serais sorti de l'école à 30 ou 31 ans. Enfin, je me serais senti handicapé, si tu veux. Si tu n'as pas d'expérience du monde du travail à 30 31 ans, euh, bah, tu, tu, tu es un gros bébé, si tu veux. On te presse le nez, il sort du lait. Tu, tu, tu n'as rien compris. Que vaut un diplôme de sociologie sur le marché de l'emploi euh, Absolument rien. Un diplôme de sociologie sur le marché de l'emploi n'impressionne aucun employeur, ne vaut rien, ne vous rapporte rien et ne vaut pas plus qu'écrire sociologue dans la case Tinder Profession. Hein, sur Tinder, ce qui marche, c'est euh, euh, Steward, conseiller, c'est une liste officielle, hein, c'est <rire> -ce qui... Steward, conseiller financier, danseur, mannequin, PDG, directeur général, designer, directeur de magasin, acteur, directeur créatif, euh, designer graphique, pharmacien, médecin, on se demande pourquoi. Dans la société civile, ça n'a aucun pouvoir de séduction, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait combien ça gagne, mais on imagine que c'est très peu. Et sur un CV, c'est une ligne absolument inutile. Euh, sociologue, ça ne sert qu'à enseigner la sociologie. Quel est le rôle objectif d'une profession dont les nouveaux formés ne peuvent qu'en qu former d'autres, mais en, en monde fermé, si tu veux, en basse clos. Ça, ça n'éclot jamais vers le monde civil. D'ailleurs, les sociologues sont évincés du débat politique. Ils sont nulle part. Quand ils sont invités en plateau, euh, ils sont toujours invités secondaires ou ponctuels ou temporaires. Ils sont toujours ceux qui vont donner la réponse à un chroniqueur, qui lui est l'invité primaire. Un sociologue, c'est l'équivalent d'un acteur de série B au cinéma. Hein, tu ne sais jamais son nom, tu ne sais pas dans quoi il a joué, puis un jour tu te rends compte qu'il meurt, il a 80 ans, il a fait 50 films, mais finalement ça a toujours été un raté. Et à titre personnel, euh, être sociologue ne m'a jamais rien rapporté. J'ai porté cet adjectif comme on porterait une veste, même pas aux bonnes dimensions, histoire de créer des ponts, hein, histoire de renvoyer un petit peu l'ascenseur vers un univers qui, à défaut de me filer du boulot, m'a quand même permis de changer de vie parce que j'ai tout fait en tant qu'ingénieur en mécanique. Donc j'ai toujours aimé savoir gré aux portes qui m'ont été tendues. Je me suis dit tiens, à défaut de m'avoir apprécié ou gratifié, je leur renvoie quand même un petit peu quelque chose. Ça m'a permis de respirer euh, dans un monde des relations humaines quand même plus intéressant et plus euh, humainement... Euh, riche, si tu veux, qu'ingénieur en, en mécanique. Et dans ce cadre-là, les sociologues devraient me remercier de faire un travail de vulgarisation. En cumulé, mes écrits et vidéos ont fait des millions de vues. On fait 1,5 million de vues par mois en moyenne. Donc t'imagines depuis les années, si tu rajoutes les articles, etc., ça fait des dizaines de millions de vues. Donc même si on ne convertissait que 0,1% de ces vues par mois, ça ferait déjà 1500 personnes qui s'intéresseraient de près ou de loin à la sociologie. Et ça ferait probablement plus que tout ce que la sociologie française vend en un mois, hors achat par l'école et par les universités. Mais au lieu de ça, non. Les fois où mes chatons me citent dans un devoir à la Sorbonne, ou à Sciences Po, ou ailleurs, évidemment, les profs prennent un malin plaisir sadique à biffer mon nom en disant que je ne suis pas une référence reconnue, etc. Euh, tu sais, comme disait l'humoriste camerounais en imitant Dominique Strauss-Kahn,